Bonjour internet hein Salut Internet. Ah, C'est parti pour une nouvelle vidéo donc là on est sur un nouveau concept où du coup je vais discuter avec euh, un vidéaste de YouTube que vous connaissez peut-être Euh, bonsoir, euh, moi c'est Marc Edward je suis youtubeur depuis 6 ans sur la plateforme enfin, YouTube et euh, vous m'avez peut-être déjà entrecroisé, je dirais peut-être déjà vu euh, dans What's the Cut ou SLG ou via euh, euh, Cyprien ou par Norman. J'ai commencé par des vidéos humoristiques. Mmh. Euh, c'est-à-dire bah, un peu du podcast euh, comme Norman, comme Cyprien, tout ça. Et ensuite, avec le temps, j'essaie de tester euh, toutes les manières de faire des vidéos, donc choses qu'on fait ensuite dans les vidéos, donc c'est-à-dire du gaming, un peu de parodie de, de youtubeuse beauté, etc. Mmh. Et aujourd'hui, après tout ça, bah, je, me, je me reconvertis plus vers une chose sur laquelle, euh, qui m'anime depuis tout petit, bah, l'art et la peinture et le dessin. Alors, moi du coup, j'ai choisi de te rencontrer, de discuter avec toi, parce que on avait rapidement eu des échanges aussi sur la création sur YouTube. J'aime beaucoup ton point de vue, que je partage quasiment entièrement. J'aimerais avoir ton avis. Sur du coup deux questions. Donc la, la première question, c'est, ça concerne en fait l'idée du buzz. Toi, à un moment, t'as buzzé, t'as un peu explosé. Euh, certaines personnes s'en souviennent encore. Enfin moi chaque fois quand je parle de toi à des gens, euh, j'ai souvent la question, mais c'est le Marc-Edouard. Le marquédoir. Si oh il y en a pas beaucoup. Hein, mais... C'est le Edward de, de YouTube. Et du coup ma première question, elle fait un peu d'ailleurs écho à une vidéo que, que Sir, Sir gibzi avait fait il y a, je crois que c'était il y a un an, qui parle du coup du fait. De, en gros est-ce que c'est bien le buzz, mais surtout est-ce que euh, Est-ce que pour toi c'est bien de buzzer mais aussi du coup d'avoir toute cette communauté qui arrive Ce buzz il peut venir n'importe où, il peut venir soit bah, parce que la vidéo est virale, qu'est-ce qui est jeune et qui attend on connaît euh, Et d'ailleurs je me rappelle d'une phrase, ça, ça fait super long, mais d'une phrase que Nota Bene m'avait dit euh, quand j'avais eu l'occasion de discuter avec lui Où il me disait qu'il avait été présenté dans un 29 et qu'avant Antoine lui l'avait averti sur le fait qu'il allait avoir une nouvelle communauté et donc c'était quelque chose qui pouvait être compliqué à gérer. Du coup, pour résumer, voilà. Est-ce que pour toi, euh, bien, ça peut être bien de buzzer Et surtout, est-ce que euh, c'est compliqué d'avoir à gérer du coup tous ces nouveaux arrivants et l'image qui, qui s'ensuit derrière Quand j'ai commencé les vidéos, déjà, j'avais à peu près 15-16 ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire... Euh... Si tu veux, tu sais pas réellement qu'est-ce qui va se passer, tu sais pas, je dirais, t'es un peu naïf, tu sais pas trop et en fait, je t'avoue que moi, je, je m'attendais pas à buzzer comme ça, c'est de deux, à voir toutes ces retombées. A l'époque, c'était pas évident, j'ai pas réussi à, à gérer la chose. Pour moi, euh, si c'est bien ou pas de buzzer, pff, moi je dirais, il y, y a un bon et un mauvais côté, c'est-à-dire, il y a deux types de buzz. Il y a un buzz plutôt positif et un buzz plutôt négatif. Okay. Euh, les buzz positifs, c'est plutôt le truc je dirais, c'est assez rare quand même de buzzer, euh, de buzzer mais avec, une, je dirais, une bonne image des, des, des bonnes critiques. Et généralement, si on peut se référer à plusieurs, à plusieurs artistes, euh, ils réussissent via le buzz négatif. Par exemple, euh, je prends par exemple le cas de qui, lui, avait fait des, des musiques à l'époque, ah, très vulgaires, très, très, euh, euh... très dur. Les, les gens n'étaient pas forcément très cool avec lui, quoi. Mmh. Et je me dis que c'est bien d'avoir un buzz négatif. Le but c'est de savoir se reconstruire derrière, si ouais. tu t'es dit j'ai une grosse merde, on m'a insulté, on m'a critiqué, je suis dans la merde, mm. <rire> voilà concrètement, ouais. on peut pas retourner en arrière parce que mm. ce qui s'est fait, c'est fait. Même mon image encore de Marc-Edouard l'Extraordinaire, les gens n'oublient pas, et même aujourd'hui. le mm. but c'est comment rebondir derrière cette chose, je dirais un peu euh, cette erreur, hein, mm. faite comme ça, voilà transformer cette mauvaise image en quelque chose de plus sympa, plus agréable aux gens, et euh, je dirais quelque chose de plus de qualité. Quoi. Et euh, je t'avoue que pour moi, c'est ça qui m'a un peu énervé, c'est que Certes les, les gens, bon, ils m'ont insulté tout ça, j'ai eu des mauvaises critiques. A mmh. l'époque je, je, je, je laissais passer, mais c'est vrai que plus tard après il y a des retombées On fait, bah ça t'atteint quand même. Moi je te coupe deux secondes parce que UV euh, Ball a quand même eu sa réputation en faisant des films de merde, hein, mais c'est marrant, enfin pour rebondir un peu sur le côté où tu dis, enfin bon, quand tu dis toi, donc toi marc mmh. tu es connu par rapport à ça, je me rappelle mais je t'en avais un peu parlé déjà quand on s'était revu, du live de Guillaume Slash, je crois que c'était Lopoc, alors je pense que c'était pas méchant non plus mais un, un des premiers trucs qu'il avait dit c'était « dis la pouvoir que c'est toi. Et d'un côté, je me suis dit, putain, c'est con de réduire marc édouard à la cravatastrophe et à Extraordinary. Ça, c'est le problème, en fait, quand une image forte du buzz mmh. est marquée dans la tête des gens, ouais. parce que ça a beaucoup buzzé, et ben bah, ils oublient pas ce qui s'est passé. Imaginons Nabila a peut-être changé, elle est moins débile ou machin, mmh. je sais pas, je sais pas ce qu'elle a fait sur, sur, sur... elle. Il n'y aura jamais le fait qu'elle a dit non mais allô quoi, tu vois, et c'est des ouais. choses que, quand tu as buzzé, je pense que ça, tu les gardes avec toi, en fait, tu, tu les gardes, c'est comme ça, mmh. c'est... Il faut, C'est pour ça que malgré tout, il faut les accepter. Ok, comment s'est passé ce buzz euh, En fait, ce buzz est, est assez étrange parce qu'au final, c'est que j'ai pas été tout seul à buzzer. C'est-à-dire, Antoine Daniel a buzzé avec moi. À l'époque, j'ai découvert Antoine Daniel via une pote sur Skype mm -hmm. et j'ai découvert ses What's the Cut. Il faisait à peu près 6 à 7 000 vues. Ouais, c'était euh, oui, au début, ouais. Il était encore filmé avec sa webcam, même, je crois. Ouais, ouais tout à fait. Et ben bah, pourquoi pas lui proposer de faire un What's the Cut sur moi Bah parce que ouais. ça peut être marrant, quoi. Il avait l'air d'aimer, il partageait, il était en. Il se marrait bien sur ce que je faisais Bon, bon par contre il m'a quand même prévenu, il m'a dit fais attention peut-être qu'il aurait encore tombé, tombé négatif mmh. Mais Moi je m'en fichais, je en fait c'est ça mon point de vue, on est là pour s'amuser Et c'est ça qui est compliqué, c'est que moi je ne savais pas qu'il y aurait tout ça sur Youtube Toutes tout, tout, tout, tout ces critiques, ces côtés, ce côté négatif je dirais, la vidéo elle, elle est sortie, j'ai bien kiffé Et ensuite, euh, c'est à dire que la vidéo elle n'était pas, hein, elle avait fait à peu près 10 000 vues comme les autres et d'un coup, euh, quelques même quelques semaines plus tard, euh, la vidéo a explosé et bah, j'ai été pris dans la même foulée en fait avec lui. J'ai pris cher quoi mm. Mais moi je dirais tous les gens qui ont du mal avec euh, les critiques négatives et tout, il faut savoir être fort face à ça et se dire je m'en fous. Même mm. moi je dis je m'en fous et même des fois ça m'énerve, même aujourd'hui. pas que ça bloque la création, faut pas que ouais. euh, le fait de se dire les gens euh, vont me critiquer et tout, bah, je peux pas créer, j'ai trop peur. Et bah, euh, voilà quoi, il n'y a, a pas de soucis quoi, il y a une distance critique et une distance recueilleuse, c'est pour ouais. ça que je me suis permis de, de péter un coup, je me le dis, il y a la réalité et il oui. y a internet, et je me le dis sur internet, bah, c'était le, le moment pour un peu euh, m'amuser quoi, faire, faire des choses. C'est marrant, tu dis effectivement, moi ça me plaît, et je peux comprendre hein, que ce que je fasse me plaise, d'ailleurs Enfin, pour moi, à un moment, si effectivement ce qu'on fait ne nous plaît pas du tout, c'est peut-être qu'il y a un problème, soit on s'est trompé de voix, soit euh, bah, vraiment on a un regard critique euh, nul. Ce qui est bien, c'est que même si du coup, bah, je te connais que longtemps après du coup, je, ouais. ce buzz-là, tu as pas mal de recul et, euh, et je trouve ça assez intelligent que, par exemple, d'autres personnes n'ont pas... Bah, justement, pour parler d'Antoine Daniel, euh, je pense qu'on est peut-être nombreux, dans ceux qui l'ont vu, à se rappeler de Joe. Même c'est quelque chose moi, dont, dont mes potes, enfin euh, en tout cas les potes qui regardent YouTube, des fois on me parle, j'ai même un pote, je me rappelle qu'il avait repris, euh, qu'il en a fait une espèce de cover acoustique. Non mais voilà, il, il chante pas très bien mais il a effectivement fait un, un master plus propre. Et je me rappelle du coup, euh, pour revenir un peu sur le sujet, qu'Antoine Daniel avait dit que justement Joe avait demandé pendant un temps, je crois, à ce que l'épisode soit euh, mis en ligne ou supprimé. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'avait pas géré Antoine Daniel, c'est que bah, il pouvait pas lui gérer sa communauté. Il disait voilà, je peux pas gérer ma communauté, mais j'aimerais que ce soit en gros, pour paraphraser un peu le truc, euh, de, des gens assez intelligents pour pas aller attaquer les gens que je critique et donc pour parler de la communauté comment t'as fait pour bah, gérer justement cette, cette nouvelle vague d'arrivants qui aimait ton travail et qui était pas là de base, donc il fallait entre guillemets contenter aussi en produisant du contenu même si toi ça te plaisait, bah, la chaîne grossissant il y a aussi l'idée que ça puisse plaire à ton public etc comment t'as voilà, géré ça bah, je t'avoue qu'avec du recul je me rends compte que j'aurais pu mieux la gérer j'avais euh, beaucoup de vues à l'époque et ouais. le problème c'est que à cause de tout ça, aujourd'hui, j'ai perdu moitié de tout ce que j'avais avant en termes de vue, de visibilité. Ouais. Mais c'est là où il faut réfléchir, cest de dire est-ce que tu préfères continuer sur cette ligne du buzz et rester sur la vague et exploser encore plus Ou est-ce que tu préfères prendre un, une distance et t'écarter de ce chaos, de cette vague du buzz Franchement, je ne savais pas comment surfer. dessus. J'étais dedans, ouais. mais je ne savais pas trop comment sur surfer dessus. Et à ce moment-là, bah, si tu veux, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention aux vues et tout ça. Bien à l'époque, j'étais je, je, pas aussi pointueux, Je me disais, Oh, putain, j'ai fait 100 000, je vais en faire plus. Avant, bah non, ça, ça, ça venait, ça n'était plus comme ça d'un coup. Mais je fais pas, je fais, fais pas trop attention. Et ce que j'ai fait en, ensuite, moi, mon positionnement, c'est que je me suis dit, j'ai envie de, de réussir, de, de, de devenir connu dans un milieu, mais en étant quelqu'un que les gens apprécient en mmh. étant quelqu'un qui fait des, des trucs chouettes qu'on dit « "ouah, mais lui il a du potentiel, il a du talent, c'est un artiste » et donc si les gens trouvent que c'est de la merde le but du jeu c'est comme ça, il faut, faut plaire au public si tu ne plais, si plais pas au public et tu es connu bah, tu seras pour, pour les gens tu seras un loser et moi je veux pas être quelqu'un de nul, je veux être quelqu'un où les gens sont admiratifs envers cette personne et se disent mmh. « il, il est chouette, ouais, il, est, il a du potentiel » ce que j'ai fait, bah, alors avec le temps c'est que j'ai pris du recul et je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai distancé ouais. euh, ce côté un peu what the fuck. J'ai pris un peu le sens inverse de YouTube. Je suis arrivé euh, tout de suite euh, en disant, bah, je, je veux réussir, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Le du jeu, c'est pas j'arrive et je veux faire un buzz, c'est plutôt je, je commence ici, je travaille et après j'arrive ici. Même le fait d'avoir fait un buzz négatif, ça aura peut-être pas servi de, de, de continuer dedans. Certains youtubeurs qui en un an arrivent à des millions d'abonnés, c'est mauvais parce parce qu'ils vont avoir tout tout de suite qui leur tombe dans la gueule. C'est bien, c'est tant mieux pour eux d'avoir une, une grande communauté, mais je me dis, ouais. moi mon but c'est vrai que dans la vie j'aimerais bien, j'arrive vers la fin de ma vie, c'est d'avoir quand même marqué mon temps et... Ouais d'être une personnalité. Mais tu me dis si t'as tout tout de suite, c'est peut-être pas drôle parce qu'au final ton rêve, bah, tu l'auras réalisé trop vite. Le, le truc qui est bien, c'est qu'au final, si tu laisses le temps, même si t'es vénère, tu dis bon, bah, je, je vais y arriver, mm -hmm. bah, tu laisses le temps et c'est le temps en fait, qui décide. Bon, on va passer un peu sur la deuxième question parce que je te rejoins un peu ouais. parce que quand, quand tu parles de vues, etc. Enfin, ça fait environ trois ans que vraiment je suis sur YouTube dans le sens où j'ai créé du contenu, pas forcément pour ma chaîne. Enfin, j'ai fait des courts métrages, mais euh, mais c'est une chaîne qui est restée globalement inactive, j'ai fait des interviews sur une autre chaîne. Pour l'anecdote d'ailleurs, j'ai buzzé sur cette chaîne avec une interview de Bob Lennon euh, qui a 50 000 oui, vues. Tu, tu dit, voilà, ça. Qui me, qui me fait toujours halluciner, hein, ça m'a permis d'avoir des revenus adsense, c'était cool. Mais voilà, d'ailleurs pour info, hein, 50 000 vues, c'est 15 euros. Non mais ça, voilà. 1000 euh, ah oui. vues ça égale 1€, ouais, non, ça, ce pas vrai Sur la chaîne de court métrages, je sais que je, bah, je je, me plaignais beaucoup parce que je me disais putain ça fait chier en fait, je galère et même encore aujourd'hui je sais que c'est les vidéos qui sont le plus vues, euh, tous mes courts-métrages, à... sans exception d'ailleurs, font partie des vidéos les plus vues de ma chaîne, euh, la, la plus basse étant à je crois 200 vues et l'autre à presque 800, donc c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas qui plaît aux gens, bon, qui est difficile à produire etc, mais on... j'en parlerai sûrement une autre fois dans, u... dans une autre vidéo. Et c'est vrai que je suis resté très longtemps en fait euh, coincé sur cette idée de il faut j'ai envie d'avoir des abonnés, j'ai envie d'avoir des vues, mmh. sans réfléchir en fait à, à ce que ça allait, ce que, ce que ça pouvait m'apporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais ce que je pourrais faire d'un certain nombre d'abonnés et tout. Euh, je sais aussi que j'ai choisi la mauvaise voie, parce que clairement le court-métrage c'est pas ce qui paye, hein. Il suffit de oui, voir oui. Maxime Maxime Grandjean qui fait des trucs de ouf depuis un an ou deux et qui est tout juste à 8-90 abonnés, enfin. Ce que, je trouve, ce que je trouve complètement honteux mais passons, je, je l'inviterai sûrement dans une vidéo d'ailleurs pour, pour parler de ça euh, et en fait ce qui est bien c'est qu'en rencontrant bah, des gens comme toi alors je sais que ça a commencé avec G-Stylesman, c'est un des premiers youtubeurs on va dire ouais. que j'ai rencontré euh, lui ou Paul ou Vled de, bah, Mucou, maintenant, de la tronche en biais euh, même si d'un côté c'est facile de dire quand t'as un million d'abonnés ou même euh, 300 000 de dire ouais mais fais ce qui te plaît parce que bah oui forcément quand t'as 300 000 abonnés euh, ce, que tu, ce, qui, ce qui te plaît toi, plaît à ta communauté tu peux arriver Toujours, un, à en dégager un revenu, tête, donc, voilà, donc forcément tu te dis oui c'est facile de le dire, mais d'un autre côté je trouve qu'ils ont raison, et c'est bien aussi vraiment de faire ce qui nous plaît à nous sur internet, euh, de ne pas être limité par des carcans, enfin euh, quand je vois tous les watson on my phone", les machins, j'en regarde des fois pour essayer de comprendre, là ouais. je crois qu'il y a, tout à l'heure j'ai regardé une vidéo pour essayer de comprendre, genre je me suis fait virer de YouTube, euh, de, du lycée à cause de YouTube, c'est complètement aberrant, mais voilà, je, je me dis putain c'est horrible parce qu'on voit que c'est des gens qui font ça pour faire de la vue, je ne sais pas quel est l'objectif derrière, surtout que souvent c'est des, des gamins, des gamins, je dis ça comme un vieux con, mais c'est des gamins qui ont entre 15 et 20 piges à peine qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Peut-être qu'ils vont être sur YouTube, peut-être qu'ils vont faire un autre ouais, boulot derrière, ça. bref, voilà, il y a tout ça. Et, et du coup, moi, euh... pour revenir je pense que oui. les, les gens, vraiment les gens qui vont ouais. réussir, enfin plus tard en tout cas, si mmh. réussissent pas tout de suite, c'est les gens, je dirais comme nous en partie, qui sont passionnés. Et qui qui lâche pas le morceau. Mmh. Et Je pense que on le voit peut-être pas aujourd'hui parce que voilà, c'est les gens qui veulent des sous en partie qui, qui sortent du lot. Et parce que YouTube aussi veut des sous. Et YouTube oui. sait que ça fonctionne, donc Bien autant sûr. les mettre en avant et ils encaissent beaucoup plus d'argent mais euh, je pense que ce sera ceux qui auront travaillé dur qui n'auront pas lâché le bout mmh. euh, comme moi et toi par exemple et comme d'autres et eh ben, qui je qui pense qu'ils peuvent potentiellement réussir il faut faut pas lâcher le morceau quoi faut pas... Enfin, mmh. moi j'aurais pu lâcher hein, mais j'ai pas envie parce qu'au final j'ai envie de rester là au, sur cette plateforme, ça m'amuse et... et voilà quoi, il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment des choses intéressantes des, des conséquences derrière et et ça te crée aussi une personnalité, une vision des choses. Mais du coup, voilà, pour euh, la question, c'est est-ce que... Euh, alors, Enfin, la question, la, la question précise, c'est est-ce euh, qu'il faut créer pour la vue selon toi C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment garder en tête l'idée de faire de la vue quand on crée Quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on fasse du vlog, qu'on fasse des euh, « what's on my bag euh, », qu'on fasse du contenu sponso, euh, qu'on fasse, bah, comme moi, par exemple, des courts-métrages ou toi, bah, la vidéo où, par exemple, tu as parlé de peinture, ouais. est-ce il faut aussi, quand on crée, avoir cette pensée de se dire « f... même si ça me plaît moi, il faut que je la fasse pour faire des vues, bah, pour développer » Moi, je dirais quand tu, quand tu crées, euh, f... je dirais qu'il faudrait... faudrait, faut pas penser à la vue, parce mmh. que si tu penses à la vue, euh, je me dis, t'en auras pas, c'est comme si ouais. tu veux une copine tout de suite et t'essayes de l'avoir, bah tu l'auras pas, parce que c'est en ne cherchant pas et en, en, le, en, a, en, le voudrant, en le voulant pas tout de suite, enfin en laissant les choses que tu l'as. Tu, que... euh... <rire> tu parles d'expérience ou... Quoi Tu parles d'expérience là ou... Bah je, je parle oui en... en... <rire> Généralement, tu vas. Enfin, je veux dire, tu vas... ça va pas te tomber comme ça dans les bras, tu pas. Moi, si je me prends trop la tête avec les vues et je les regarde trop, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire, ouais. je crée. Je, je crée ce que j'ai envie de créer. Mmh. Euh, je regarde les messages des gens et tout ça. Derrière, c'est de ne pas être à ton sur, sur, sur les vues, quoi, je vous dis. Si tu les regardes pas, et bah, normalement ils vont venir parce que tu es passionné, parce que tu aimes ce que tu fais. Et les gens derrière vont ressentir. Et les gens derrière vont être plus nombreux. Moi par exemple, ma dernière vidéo sur la peinture, c'est là, c'est ça c'est ma grosse passion et j'avais envie de la, de la faire ressortir, ben, je pensais pas que les gens allaient être aussi passionnés par ça. Parce Au final, il faut faire ce qui te vient du cœur, moi ça me vient totalement du cœur et mes vidéos vont continuer sur, sur la peinture et là, je pense que ça fera sûrement plus de vues que les autres vidéos, que les premières et tout ça. Mais il faut du temps bien sûr, mais quand tu fais ce que t'aimes, t'as une ligne je dirais éditoriale de contenu, mmh. les gens se... J Aime ce que tu fais, et bah, tu continues et les vues normalement viendront. Si les vues viennent pas, c'est que c'est trop tôt et qu'il faut continuer encore. Pour terminer, mais j'ai quand même à nouveau envie de rebondir, t'as vu une balle, hein ouais. je, je fais que ouais, rebondir là ça. Deux, ce soir. Non, enfin c'est marrant parce que tu parles de ça, mais d'un côté je suis à moitié d'accord avec toi parce que je pense aussi que le... j'allais pas dire le copinage parce que c'est pas exactement ce que c'est, mais le partage aussi par d'autres youtubeurs euh, contribue en même temps, oui, parce que, enfin, c'est con. Je vais te donner euh, deux exemples qui sont un peu personnels. Moi, par exemple, donc, je, fais, je fais mes courts-métrages, et euh, c'était il bah, y, y a quoi, il n'y a même pas une semaine, sur Twitter, euh, Stilesman a, a fait un tweet genre, revenez, on partage des trucs cools, et il a partagé mon dernier court-métrage. Et, et je le remercie, euh, honnêtement, euh, voilà, hein, je sais qu'il est, entre guillemets, petit, il a à 6000 abonnés, mais pour moi, c'est déjà énorme que quelqu'un, même si je le connais, tu vois, on, on est potes, mais... Que quelqu'un partage mon travail aussi parce qu'il a envie qu'il soit découvert. Peut-être que ça lui a pas plu. Bon, je pense que ça lui a plu parce qu'il m'a fait des bons retours. Mais je veux dire voilà que, que des gens partagent et que t'es pas forcément besoin de demander. Mais euh, si des gros vidéastes partagent, tu peux aussi avoir d'un seul coup toute une communauté qui ne te connaissait pas parce que tu avais très peu de vues. Voilà, il y a aussi ce côté un peu, je pense, copinage qui aide à la vue et qui est peut-être pas à négligé. C'est-à-dire que euh, c'est con, mais je sais que admettons entre euh, un de mes potes qui va se décider à faire du court métrage on va être quelques-uns à le partager, on n'a pas de communauté, on n'est pas des, on n'est pas starisé, etc. Il va faire quelques vues, voilà. Moi, je fais une vidéo, j'en sais rien, mettons toi, plus, euh, je sais pas, dans mes followers, euh, j'en ai quelques-uns, on va dire, entre guillemets, d'influents. Il kiffe la vidéo, ils la partage, Je sais que, pour la même qualité de travail, j'aurai largement euh, plus de retours, plus de vues, peut-être négatifs ou pas. Euh, et je pense que le copinage, entre guillemets, à euh, mettre entre gros guillemets, parce qu'il est, est tout à fait relatif, hein, euh, euh, joue, euh, joue un petit peu. Et, euh, et c'est piège, c'est quelque chose qui est piège parce que, bah autant moi, ça me fait plaisir. Je veux dire, clairement, euh, une personne euh, avec une communauté me partage, je vais pas me plaindre, tu vois. Euh, ouais, je vais putain, me dire, putain, c'est cool. Enfin, c'est cool, elle partage, elle pense que, euh, voilà, les gens qui la suivent devraient voir ça. Et d'un autre côté, je trouve que c'est aussi un, un piège parce que ça te fait justement avoir cette petite communauté d'un coup. Et j'ai un pote, par exemple, je me rappelle, qui a, qu a une chaîne YouTube. Euh, qui, est, qui est maintenant plus trop animé et qui avait fait une cover euh, pas dégueu d'Aerosmith, dont j'ai perdu le nom, euh, que j'avais partagé et euh, Tale de Troy euh, l'avait partagé je crois sur Facebook et sur Twitter euh, et du coup c'est sa vidéo la plus vue je crois qu'elle est à euh, 1200 vues, un truc comme ça, par rapport aux autres qui sont euh, à euh, 200, 300 voire les dernières qui sont à, à tout juste 100 vues et c'est vrai que sur le coup euh, d'un côté il était super content de se dire putain ben, merci parce que j'ai pu, euh, ben, au final, sais euh, il a pu voir ma vidéo parce que t'as partagé, ça lui a plu, il a partagé, j'ai fait des vues et, euh, et il s'attendait derrière en fait à ce que ça continue. Ce qui a pas été le cas, euh, ce qui est de moins en moins le cas parce que bon après il y a d'autres histoires, histoire de perdre de vues. Oui, ça, ça, voilà, ça s'est arrêté et je pense que c'est un piège ce genre de truc parce que d'un côté t'es content, tu dis putain yes, je fais plein de vues, j'ai gagné euh, 1000 abonnés, j'en sais rien. Par contre de l'autre côté, bah en fait j'ai peut-être gagné mille abonnés, mais 1000 abonnés qui s'embranlent de ce que je fais, qui sont abonnés parce qu'on leur a dit ou parce qu'une personne qui aimait à partager, et du coup tu te retrouves à continuer à faire le contenu que t'aimes et à te dire merde j'ai plus autant as de perdu vues. Les gens. Quoi, ouais. Voilà, t'as perdu les gens, et si t'arrives pas à te remettre en question, à te dire bah en fait c'est normal, c'est juste parce que la première était bien partagée et sur celle-là j'ai rien, que du coup bah je, je, je, je, je perds mes vues et je perds bah, la communauté que j'ai gagnée, voire je perds des abonnés aussi. Voilà dans le buzz aussi et dans les vues, quand on y pense, il faut quand même faire gaffe. C'est bien d'être vu, mais oui. euh, il faut toujours vraiment, euh, vraiment faire attention aux stats, à ce qu'elles veulent dire aussi, quoi. On, les stats veulent tout et rien dire. 20 000 oui, vues, ça veut pas dire que tu vas les faire tout le temps, quoi. Enfin, bah, par exemple, je pense que toi, t'as l'exemple typique. Extraordinary, elle est à combien euh, de têtes elle, elle est à elle a 400 000 vues. Voilà, 400 000 vues. Euh, je pense que la vidéo juste en dessous, qui est la plus vue de ta chaîne, doit pas être à 400 000. Après, j'ai pas les chiffres. Elle est à 100 000, 160 000. Voilà. C'est-à-dire que tu t'es dit, ok, voilà justement comme tu as dit, j'ai pris le, le chemin de droite euh, au lieu de prendre le, ça, la, route de la, la route de la besance et, et de la YouTube money. Donc, ouais, euh, je vais te dire la vérité, si j'avais pris le chemin, ce chemin du coup, de rester dans le buzz et d'aller plus loin, j'aurais pu avoir plus d'abonnés, plus de vues et euh, peut-être toucher des marques, faire du placement de place produits, avoir plus d'argent. Mais j'ai pas voulu faire ça parce que c'est. Là où je suis allé dans le, dans le bus, ça ne m'a pas plu, je veux dire, je, je me suis dit, bon, ça ne me plaît pas, donc j'ai changé de direction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens regardent moins il y a moins de vues. Parce que les gens, de base, ils les voir pour insulter, pour se foutre de ma gueule ou pour se marrer. Et vu que, bah, que c'est plus ça aujourd'hui, bah, les gens sont partis au fur oui. et à mesure, ils se sont dit, bon, bah, là, j'ai plus à insulter, il a changé, je me pars. Et exact. voilà, et au final, avec le temps, tu perds, tu perds beaucoup en visibilité, mais au final, tu reconstruis derrière une communauté. Oui. Plus sur ce que toi t'as envie de ouais. Et soit les gens d'avant vont suivre, donc ils continuent. Mais c'est vrai que tu peux perdre une grande partie, une grande partie de ce que t'avais eu avant. Ouais. Bah écoute nickel. Juste, est-ce que tu te sens genre euh, faire un, un petit mot de la fin, une morale, une citation, quoi, concise, hein une phrase. Voilà. Bah moi, je pense euh, qu'il faut, qu faut pas lâcher ce qu'on aime faire. Il faut continuer, il faut trouver sa voie. Mais voilà quoi, faut, faut créer, faut s'amuser. Bon, ouais, c'est tout, faut être joyeux. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Soignez joyeux, soignez heureux.